Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Ah oh là là là là là là là là Faut pas trop se hyper les gars, faut pas trop se hyper. Mais ça approche, ça approche tellement vite, tellement vite. tant de semaines ça y est, tant de semaines, on saura si le gameplay a une belle allure. Nous semble très bien, nous semble réaliste être vraiment le meilleur jeu peut-être hein, de 2022 j'ai tellement tellement tellement hâte parce que oui les amis dans ma dernière vidéo d'ailleurs que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu hein, bah en fait je me suis planté je vous ai dit que c'était le 17 mais en fait c'est pas le 17 c'est le 27 donc désolé les gars je me suis corrigé dans la description et en commentaire mais je sais pas pourquoi je suis tellement pressé que tu vois j'ai avancé de 10 jours en fait c'est parce qu'il y a autre chose qui sort le 17 et en fait j'ai juste confondu ce qui sort le 17, ça a un rapport avec QG, aucun rapport avec l'UFL. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'un nouveau club partenaire qui ça y est a été annoncé aujourd'hui et qui n'est autre que peut-être un des clubs historiques européens, c'est un club écossais. C'est les Celtics Glasgow, donc en Écosse, il y a tout simplement deux énormes clubs. Il y a les Celtic Glasgow de l'autre, d'un côté, et les Glasgow Rangers de l'autre. Donc, les Verts contre les Bleus. Et ben nous, c'est les Verts, c'est les Celtics qui sont devenus partenaires du FL. Et ça, franchement, ça fait bah, très plaisir. Et c'est un petit peu ce que je vous avais expliqué au fil des vidéos, c'est qu'à chaque fois, ils vont chercher quand même un club historique d'un championnat. Et tu vois que bah, là, encore une fois, au niveau de l'Écosse, bah, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Là, Celtic, c'est clairement un club historique. On se regarde le trailer et on en discute juste après. Bon, je dis la même chose à chaque trailer, les gars, mais je suis désolé. Encore une fois, masterclass sur le trailer. Il est très, très bien fait. Il est magnifique. Il y a plein de refs. Il y a plein de service. Et franchement, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qui nous plaît. Donc voilà, le trailer, comme d'habitude, ça devient vraiment une habitude. Hein. Le trailer du FL... Pff, Validé, tu sais qu'au niveau de la qualité du trailer, elle va être là. Bon, bien sûr, vous allez me dire, oh, on s'en fout, Luthor, on attend le gameplay. Oui, oui, on attend le gameplay, j'attends aussi le gameplay, tu vois, je suis tout excité. Mais c'est quand même important, je vous donne toutes les infos, les gars. Ici, c'est la chaîne de toutes les infos UFL, d'ailleurs, abonne-toi si c'est pas fait, ça fait plaisir. Et je sais qu'il y en a certains qui vont me dire, mais Luthor, les Celtics, Glasgow, ils étaient partenaires PES avant. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus partenaires PES Alors, oui, je pense, Voilà, je pense, je n'en suis pas sûr, mais je crois que de toute façon, ça s'était fini. 2021, en fait, je crois que ça a couru jusqu'au 2021, leur contrat. Et bah du coup, là, les Celtics, tout simplement, ils s'engagent avec UFL. Alors, je vous rappelle quand même que, comme, bah, par exemple, Monaco, ça n'empêchera pas les Celtics d'apparaître sur FIFA et sur eFootball. Monaco, eFootball, FIFA et UFL, voilà. Mais, voilà, c'est un partenaire UFL, ce qui veut dire que, bah on va peut-être pouvoir voir des pubs bord de terrain, comme il y a, par exemple, dans certains matchs de la Juventus ou du Barça pour e football. Donc là, peut-être des pubs bientôt du FL pour les clubs partenaires. Certainement des activations. Donc, bah, je ne sais pas, euh, des trucs avec les joueurs, des vidéos avec les joueurs. Pourquoi pas peut-être des créateurs de contenu sur les réseaux. Pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais bien y être. Hein. On ne va, pas, on va pas, pas se mentir, les gars. Mais euh, voilà. Donc, aujourd'hui, l'info importante, c'est que les Celtics Glasgow sont les nouveaux partenaires du FF. Mais ça s'est fait plutôt plaisir, tu vois. Donc petite vidéo pour vous dire ça. Et puis moi je vous fais des bisous les gars. Ciao tout le monde.